Euh, je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire euh, de quelques années de travail, euh, d'un chantier qui va ressembler à, je pense, beaucoup de choses que vous pouvez peut-être déjà avoir croisées euh, lors de votre parcours professionnel. Il s'agit du cas d'une migration, d'une application, euh, alors en l'occurrence ici on verra ce que c'est, euh, et comment PostgreSQL nous a aidés dans le cas de la migration et de la refonte de cette application. Et pour servir de support à ce cas d'étude, on va étudier celui de, du site sansvideo.com. Quelques mots euh, sur moi, Grégoire Hubert. Euh, je suis le fondeur d'une société à laquelle je suis le seul actif à Nantes, qui s'appelle Pragma Fabric. Euh, je suis également l'auteur d'un petit middleware en PHP qui s'appelle POM, dont le but avoué est d'éradiquer tous les ORM de la surface de cette planète. Il reste encore un petit peu de travail, mais on est en bonne voie. Euh, je remercie Guillaume Lelarge pour cette photo d'ailleurs. Sonvideo.com, alors euh, on va parler d'une histoire. Euh, si on regarde sonvideo.com aujourd'hui, euh, alors on peut dire que c'est blanc. Euh, c'est un site de vente en ligne de matériel hi euh, Plus généralement, ils font tout ce qui est home cinéma, IFI, enceinte. Euh, et maintenant énormément d'autres choses. Euh, si on s'intéresse au site web, alors je vous ai mis ça qui, qui vient du site euh, Achats Vérifiés. Euh, bah, c'est plutôt un site qui est bien noté. Et puis comme en plus le jour où j'ai fait les copies d'écran, je suis tombé sur un truc qui était plutôt flatteur pour le site. Site extrêmement agréable et clair euh, concernant la navigation. Du coup, je l'ai mis parce que bah, comme on a fait le site, du coup c'est toujours agréable d'avoir de, des jolies notes comme celle-ci. Euh, c'est pas du tout ça. En quelques chiffres, sonvideo.com, c'est un site en PHP qui a été créé en 2002. Vous voyez venir hein, ce que je vais raconter dans deux secondes. Euh, aujourd'hui, c'est à peu près 70 personnes, euh, entre le siège de Paris, euh, sur lequel il y a un stock, il y a un autre stock dans le nord de la France, et la prod qui est à Nantes. Euh, c'est un petit catalogue, aujourd'hui, il, enfin, il y en avait plus de 30 000 l'année dernière, donc aujourd'hui, ça, ça monte. Euh, et c'est un chiffre d'affaires en croissance de 25 millions d'euros, euh, et depuis 2-3 ans ils ouvrent des magasins dans les villes principales de France, aujourd'hui il y en a 8, euh, avec des showrooms. Et on y vient, 15 ans de LAMP, alors LAMP c'est le Linux Apache MySQL PHP, bien connu de, de, de, de nous tous, euh, à savoir quand on a une startup en 2002 et qu'on veut faire quelque chose sur internet, déjà à l'époque c'était bien que ce soit pas sur Minitel, c'était plutôt moderne comme approche euh, on, fait, on a un codeur qui, qui lance une idée, parce qu'en bah, France il n'y avait quand même pas grand chose, et euh, les, les sites naissent comme ça après un certain nombre d'années, alors on pourrait expliquer que 15 ans c'est quand même déjà beaucoup pour ce genre d'application euh, on a des problèmes, ce qu'on appelle les signaux d'alarme tardifs. Ce que j'appelle tardif, c'est un petit peu comme quand vous avez mal aux dents. En général, si vous avez mal, c'est un, un signal d'alarme tardif, parce que ça veut dire que le problème, il est déjà là depuis longtemps. Ben, dans le cadre d'applications comme celle-ci, c'est un peu pareil. Quand vous avez mal, c'est déjà un peu tard pour intervenir. Problème de performance, alors ça, c'est le problème numéro un, c'est ce pourquoi les gens viennent vous voir en disant, je pense que j'ai un problème. Là, en l'occurrence, il y avait un problème, parce que, par exemple, quand Google venait indexer le site, eh ben, les gars de la logistique ne pouvaient plus bosser. Ce qui est embêtant. Euh, résistance au changement. La résistance au changement, c'est « je comprends pas, j'ai demandé des évolutions à l'équipe technique, les gars, ça fait trois mois, c'est toujours pas sorti. » Et donc, une dégradation des relations avec l'IT. C'est-à-dire que, grosso modo, le management ne comprend plus ce que fait l'IT, et l'IT se demande si les gars, en face, ils comprennent bien ce qui est en train de se passer sur la réalité terrain. Ça, ça peut mener à des, des scénarios catastrophiques si on va à l'intérieur, alors cas typique euh, si on regarde à l'intérieur on a plusieurs strates de code, en général c'est ce qu'on appelle de... Euh, vous savez les gens qui cherchent avec des petits pinceaux sur des cailloux là, euh, ils trouvent des crânes, des choses comme ça ben là c'est pareil, c'est sédimentaire on n'a que de l'ajout de code parce qu'il n'y euh, a pas de test c'est à dire qu'en l'absence de test plutôt que de débrancher des choses et pas savoir si on a cassé quelque chose, on va procéder par ajout donc on a une approche incrémentielle de code, donc on a un tas de code qui gonfle et... On en parlera un peu plus tout à l'heure. Euh, du coup, cette application se présente comme un énorme monolithe fonctionnel. Ça veut dire qu'on a, grosso modo, une application qui fait de l'achat, la gestion du stock et site de vente en ligne. Alors la base de données MeSQL, qui va avec, euh, subit le même genre de... De mes faits, savoir une structure incrémentale. Quand vous commencez à étudier la base pour savoir comment elle est fabriquée, vous demandez à quoi sert cette colonne. Bah, alors au départ en fait on ne sait pas trop parce que les valeurs qu'il y a dedans nous disent absolument rien ce à quoi elle sert. Alors on s'en est servi pour un jeu concours il y a deux ans, mais là maintenant c'est plus du tout utilisé. On a ce genre de choses. Euh, c'est pas le c'était pas le, la pire chose que j'ai vue, mais bon on avait déjà ce, on avait déjà ce, ce, ce genre de choses. Euh, alors là, la petite particularité qui était intéressante, c'était que quand ils avaient fait le site web à l'époque, au début ils avaient commencé par faire des requêtes, et ensuite ils se sont dit, ah il bah, y a quelque chose qui vient de sortir qui va nous permettre de découpler notre code, qu'on appelle un ORM, ils ont essayé des trucs qui s'appellent Propel en PHP, et là les performances du site se sont juste complètement écroulées, et ils se sont dit, on ne peut pas faire ça, donc en fait ils ont fait des procédures stockées, pour les appels de modèles, ce qui n'est pas complètement euh, inefficient, et ce qui je pense, participer au fait que le site ait pu survivre aussi longtemps. Après, ça crée d'autres problèmes. Il y a beaucoup d'actions, euh, métiers, qui sont faites via trigger. Alors ça, pour euh, aller comprendre comment ça marche derrière, et puis euh, essayer de, de triturer l'espèce d'évent de spaghettis qui se passe, parce qu'en plus, il y avait des colonnes. Alors, si jamais la colonne 1 était... Il n'y a pas de true false en mysql. Donc, avec un tiny in de 1 ou 0, il fallait déclencher des triggers, pas d'autres. Il y avait plusieurs colonnes comme ça, donc ça déclenchait pas toujours les mêmes familles de triggers. C'était un petit peu compliqué. Schématiquement, euh, on avait ça, à savoir un, un énorme monolithe fonctionnel avec tout un tas de postes métiers qui sont directement clients de ce monolithe fonctionnel, avec derrière en plus des moulinettes qui exportaient le site et qui importaient les, vers des marketplaces, euh, donc tout ça vers grosso modo bah, le, le même programme. Le monolithe structurel, alors on va en parler du monolithe, ça va être un petit peu le thème récurrent de, de, de cette présentation, et on, on va regarder en fait le, le but du jeu, ici c'est savoir comment avoir un comportement face à un monolithe. Le monolithe structurel, c'est sympa. Alors, on partage les problèmes. Les problèmes de charge, on en a déjà parlé tout à l'heure. Le fait que, bah, quand il y a une charge sur le site, du coup, bah, ça crée un, un énorme problème pour les gens qui travaillent sur, sur, sur le site. De la même façon, quand les gars du marketing, ils consultaient les tableaux de vente des chiffres de la veille, qui étaient des tableaux qui étaient assez longs à cruncher, ben, bah, du coup, le site de vente en ligne, euh, euh, il broutait. Euh, problème de bug, bah, parce que, bah, forcément, les mises en prod, bah, on partage les bugs, hein, quel que soit euh, c est, c est, c est... Quel que soit l'endroit le, le, où on a corrigé les bugs, ça a des impacts un petit peu partout. Et des problèmes de cohérence de données, ben, vu qu'on partage tout, on partage ces problèmes-là aussi. Du coup, ce sont des répercussions assez fortes. La première question qu'on se pose quand on a travaillé avec ce genre d'application monolithique, c'est d'aller voir à l'intérieur et de se dire comment est-ce que je vais pouvoir intégrer quelque chose de nouveau dans ce tas de code. Le tas de code, en l'occurrence, comme vous le voyez là, il, il est plutôt bien fait. C'est juste obsolète en fait. Et le problème de ce tas de code, c'est que euh, comme il est fait avec les moyens de l'époque, aller se pluguer là-dedans, on, on regarde le truc et on se dit, c'est quand même super compliqué, qu'est-ce qui se passe si je débranche ce fil Et là, on a un énorme moment de solitude et on se dit, bon, euh, peut-être qu'en fait je me suis trompé de métier, non c'est pas vrai. Alors euh, en l'occurrence ça c'est le cœur d'un Univac 1. Et quand on voit ça, je vais faire une petite parenthèse sur le coût des applications. Le coût des applications, alors ça peut être PHP, mais pas, pas que. Euh, normalement, on devrait, on devrait, avec des tests, pouvoir tendre vers une complexité qui ne croit pas. Normalement, si on avait un, un super découplage et puis des méthodes de travail vraiment bien, on aurait une complexité qui ne croit pas avec la taille de l'application. Par conséquent, on aurait juste un coût euh, linéaire. En fait, dans, dans la vraie vie, on a toujours une complexité qui va tendre un tout petit peu. Alors là, je n'ai pas mis d'échelle de, de valeur. Alors. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un, un coût de maintenance quadratique. Ce coût-là, si vous ne le voyez pas, c'est ce que j'ai eu beaucoup de mal à expliquer. Si ce coût-là, il est répertorié sur aucun tableau de bord des, des, des finances de l'entreprise, euh, c'est que c'est une dette. Et que bah, vous le paierez plus tard. C'est juste qu'il s'accumule. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de test Eh bien, le, la complexité de, le, de, de, du code croît de, de façon, bah, du coup, quadratique. Et le coût, euh, vu que c'est euh, on intègre, c'est voilà, un ordre de puissance supérieur. Alors en général, selon le, le taux de croissance, on a atteint vite des limites physiques. Euh, soit l'équipe technique, bah, ils s'en vont, parce qu'ils en ont marre. Euh, soit les gars, ils se disent juste, Mais, ça nous coûte trop cher, qu'est-ce qui se passe Soit le truc, il ne marche plus. Enfin voilà, on arrive vite en fait, à des limites de, de, de, de ce genre d'application. Donc la question que tout le monde se pose, maintenant... Je, je je veux spoil à la fin, ça se passe bien, mais comment est-ce qu'on va pouvoir prendre ce truc-là, qui a été développé pendant une quinzaine d'années, et pouvoir sortir une nouvelle version Ce serait mieux avant Noël, parce que c'est la période de pic de vente, et ce serait quand même cool que, contrairement à l'année dernière, le site y tienne. Ce serait, ce, serait, ce serait mieux. Comment on fait pour gérer avec ce truc-là la, la première question à se poser, c'est, en général, puisque les applications de plus en plus conséquentes, sont de plus en plus compliquées, comment faire pour faire en sorte que qu'on euh, ben, puisse avoir quelque chose qui soit dans le temps, simple à maintenir, et pas refaire un deuxième monolithe à côté du premier, donc à faire La réponse, est ne pas faire ça. Ne pas faire de grosses applications complexes. Donc, et c'est là l'instant clé de cette présentation, on part d'un monolithe et on fait des microlites. Alors, je n'ai pas dit micro-service. Euh, en général, il y, y a quand même des nuances, parce que pour moi, le microservice, c'est l'art de passer d'un code spaghetti à une infra infraspaghetti. On a juste déplacé le curseur de la complexité du code vers l'infra. Super, je trouve que dans l'infra, il y a des problèmes incompressibles qui sont aussi terribles que ceux du code. Là l'idée c'est de se dire, ben, voilà des applications on sait quand même en faire, pourvu qu'elles ne soient pas vraiment énormes on arrive à faire quand même des applications conséquentes Un CMS c'est quand même déjà une application suffisamment conséquente pour qu'on n'ait pas rajouté une gestion des achats une gestion des stocks et euh, j'en passe en plus une gestion de l'IT autour Donc ce qu'on va faire c'est que on va procéder par étapes on va refaire juste le site de vente en ligne on va laisser tout le reste dans le gros truc qu'on a appelé legacy et on va mettre une porte, Alors, je peux le présenter là, je le présente là, mais une porte qu'on appelle bridge, et qui va permettre à notre CMS de continuer à discuter avec, ben, tant qu'à faire, le marketing, la logistique... Euh et s'occuper de son truc de vente en ligne. Si déjà on arrive à faire ça, ce sera chouette, parce que ben, quand Google y passe, les gars, ils pourront continuer à travailler, ça va décharger le, le monolithe de tout un tas de problèmes de liés, qui sont liés à la, à la vente en ligne, et euh, les gars, quand ils consulteront leur tableau de bord de vente de la veille, et ben, du coup, ça ne fera pas écrouler le site à côté. Donc ça, ce sera déjà un premier pas, et puis ça nous permettra de dire si ça marche. Le but ultime, c'est pas de faire ça, le but ultime, c'est ensuite de dégager la partie logistique, de la mettre à côté et d'avoir une application qui marche, d'avoir une API qui fait discuter tous ces gens-là ensemble. Et à la fin, quand on a exposé tous les services, ben, le legacy il disparaît, Bridge disparaît avec lui, et on a une application composée de quelques monolithes qui correspondent aux monolithes des métiers présents au sein de l'entité sonvideo.com. Donc on a des métiers, ceux de la logistique, ceux de l'achat marketing, ceux de la vente en ligne, par exemple. Il euh, y en a d'autres parce qu'il y a l'IT, ce que j'ai appelé Big Brother, c'est l'annuaire des, des, des utilisateurs de la, de la, de la boîte. Et ils ont également un, un truc de messagerie, de bannette euh, électronique qui leur permet de savoir s'il y a des choses à faire avec un, un niveau de priorité. Évidemment, le problème de quand on fait ça, c'est euh, ben, Le modèle. Parce que ben, quand on a des bases de données, en général, c'est pour stocker des choses et on stocke des modèles métiers. La question ici, c'est de se dire, ben, ouais, mais alors, attends, si j'ai des micro euh, cest c'est-à-dire plusieurs applications conséquentes, comment est-ce que je leur fais partager des produits Parce que les produits, euh, ben, ils vont être probablement créer au niveau des achats marketing, mais il est vendu sur le site. Et les deux ils doivent communiquer via une API. Alors comment mon site de vente en ligne il est au courant qu'il y a un nouveau produit qui vient d'être créé ou qu'il y a un prix qui vient d'être modifié Comment est-ce que les clients qui sont créés sur le site de vente en ligne, et bien du coup ils sont répertoriés sur le site de, de gestion des commandes et de suivi de la logistique, parce qu'ils ont besoin des adresses de livraison, ils ont besoin de ce genre de choses, de la même façon les commandes. Et c'est là que vient un truc euh, qui nous a un peu sauvé la vie, et qui change un petit peu la vue, de la façon de voir de ces applications. On a utilisé ce qu'on appelle un « event store ». Un Adam Store, c'est grosso modo, à chaque fois qu'il y avait une écriture, une, un des microlithes avait un, une écriture à faire sur un des modèles, une modification, il notifiait. Il disait ben Moi j'ai modifié telle chose, j'ai modifié telle chose, j'ai modifié telle chose. Ça, c'était envoyé sur une application qu'on a appelée Synapse, synchronisation d'application. Et les autres microlith venaient de lire cette application pour savoir ce qui s'était passé sur la plateforme. Et si jamais ben, mon application est sensible au produit, comme par exemple un CMS de vente en ligne, du coup il dit « Tiens, ce produit-là, il y en a un nouveau, je vais le chercher via l'API, le prix a été modifié, je vais le mettre à jour via l'API, et so on, et so on. » Après, chaque microlit a sa propre vision. Le, forcément, le, le, le, le CMS de vente en ligne, il va avoir sa propre vision de ce que c'est qu'un produit, il va avoir tous les contenus éditoriaux, il va avoir euh, tout un tas de choses qui vont permettre de, de, de vendre en ligne. Les coupures de presse, les awards, machin, ce que le marketing euh, n'a pas du tout. Ce qui détermine, c'est euh, la marge, le prix de vente, les opérations spéciales, ce genre, ce genre de choses-là, qu'on ne ramène pas sur le site de vente en ligne, en l'occurrence. Donc, chaque micro va avoir sa propre vision des objets métiers, qui est partagée par un des microlithes qui a autorité sur chacun de ces modèles-là, à qui on va demander à chaque fois euh, l'autorisation de modifier, si on doit modifier, mais surtout lire quand c'est modifié. Donc on rajoute une brique de plus qui s'appelle Synapse. Donc L'étape numéro un de notre migration, c'était de faire ça, à savoir avoir un bridge qui nous permette de discuter avec Legacy, un synapse qui nous permet de synchroniser les applications microlytiques et un CMS qui nous permet de faire ben, son travail. Alors allons-y. Qu'est-ce que ça représente ça comme chantier et en quoi PostgreSQL va nous apporter une aide précieuse? Alors les projets principaux, j'en parlerai un peu plus après, mais les projets principaux, il y en a trois. Le premier, c'est ben, de fabriquer le nouveau CMS de vente en ligne qui va remplacer l'ancien. Le deuxième c'est de migrer la base de données MySQL vers la nouvelle, le nouveau référentiel CMS. Sachant que ben, l'idée ce serait quand même de pouvoir partir d'une feuille blanche et de se dire ben voilà, le, le nouveau CMS je vais le dessiner comme ça je vais le dessiner comme ça, la structure de la base de données elle va être comme ça, elle va être comme ça et après se dire, bon ben, les données de legacy je vais pouvoir les traiter et les faire rentrer dans le nouveau schéma CMS de cette façon là, ça ce serait quand même pas mal et le projet bridge, comment on fait pour installer une base de données qui va permettre de synchroniser avec le legacy alors pour le projet CMS tout à l'heure je vous ai parlé un petit peu de pommes euh, j'en reparle un petit peu encore ici alors évidemment, s'ils si m'ont choisi pour faire cette mission, c'est en fait, ils m'ont demandé comment je faisais pour accéder à la base de données, je leur ai dit, ben moi, je, je les ORM, c'est pas vraiment mon truc, je préfère faire du SQL. On me dit, ok, ben écoute, on te file le projet. Euh, en fait, via POM, ça permet aux développeurs PHP de pouvoir faire du SQL. C'est bien, même si forcément, au départ, ils savent pas forcément le faire, ils vont, moi je suis là, il y a de la doc, ils vont pouvoir se débrouiller pour faire ce qu'ils ont à faire. En l'occurrence, ici, il n'y a pas de barrière à l'utilisation du SQL dans le développement. Ce qu'apporte POM, c'est la conversion des types de Postgres vers des types en PHP. Un booléen en Postgres, ça se transforme en booléen en PHP. Un timestamp en, en SQL, ça se transforme en un datetime en PHP. Un ashtore en, en SQL, ça se transforme en un tableau associatif en PHP. Un type point en, en SQL, ça se transforme en une classe point en PHP. And so on, and so on. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Donc les développeurs, euh, en l'occurrence ici, on, on verra pour les, pour les types, mais il y a même des types plus complexes, les JSON et, et autres, les tuples, euh, peuvent être transformés directement en entités. Et en plus, les développeurs n'ont pas besoin de s'occuper, parce que y a, chaque classe modèle qui est mappée sur des tables centralise la projection, la partie qui est dans le select, donc ça veut dire que les développeurs n'ont pas besoin à chaque fois de s'enquiller ce qu'il y a à l'intérieur du select, parce que la projection va être commune à tout un tas de requêtes qu'ils vont faire donc ils ont juste besoin de faire select, alors on verra plus tard from, quoi, ce qu'ils ont à faire et, et du coup ils peuvent s'occuper éventuellement du select après, savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de projeter une fois qu'ils savent qu'ils projettent le bon ensemble et les développeurs qui étaient un petit peu, alors qu'ils ne savent pas trop au début le SQL à la fin, le SQL c'était plus un problème pour eux quand ils faisaient des requêtes avec des whiz qui étaient comme ça pour aller faire des recherches sur les produits euh, qui se passaient extrêmement bien euh, ça c'était plutôt positif alors ici c'est plutôt un raté de ma part parce que c'est une slide nulle. c'est une partie de la web debug toolbar qu'ont les développeurs sur toutes les pages du site ce qui permet de voir les, dans une des tables de cette web debug toolbar il y a, euh, ils peuvent voir toutes les requêtes qui passent donc ici il y en a une mais en fait il y en a d'autres en dessous euh, ils peuvent voir le nombre d'enregistrements qui sont ramenés les paramètres qui sont passés, ce que ça retourne et éventuellement quand ils cliquent sur explain ça leur balance le plan d'exécution directement ce qui leur permet de voir si jamais il y a des problèmes pourquoi ça ne marche pas ce que nous apporte Postgres, euh, ben, on l'a utilisé pour plein de trucs. Le premier truc, quand on fait un SMS de vente en ligne, le cas important, c'est la taxonomie et tout ce qui est chercher des produits. Parce que l'intérêt d'un site de vente en ligne, c'est que les gens trouvent des produits, donc il faut leur donner les moyens de le chercher le plus vite possible. Euh, pour ça, il euh, y avait plusieurs choses. On a utilisé beaucoup, beaucoup tri pour tout ce qui était tag. Euh, ça permet d'avoir des tags qui sont nestés. Et ça, c'est hyper bien. Euh, et on avait également toute une, une, une hiérarchie euh, donc là c'était plutôt euh, arborescent euh, qui permettait de, de déterminer quels étaient les attributs cherchables en fonction des catégories de, de tous les produits qui sont dans ces trucs là donc de proposer automatiquement des réglettes de recherche si vous cherchez des enceintes par exemple ça vous permettait de dire bah, vous cherchez quelle impédance d'enceinte, quelle puissance ce genre de choses directement, les produits qui étaient dans les catégories déterminaient les attributs de recherche L'autre truc énorme, euh, c'est les requêtes récursives, parce qu'on ben, utilise beaucoup de, de structures arborescentes, notamment ici les, les attributs pour les catégories, mais pas que. Il euh, y a des demandes qui sont du, du style, ben, par exemple ce produit-là, quand il est obsolète ou qu'il est hors de stock, quand il n'y en, en aura plus de fabriquer, on doit être toujours capable de proposer un produit qui est actuellement vendu sur le site et qui, est rempla qui remplace celui-là. Par exemple, Donc, comment faire pour faire ce genre de choses Les requêtes récursives nous permettent de faire ça via des de remplacer par. Si le remplacer par est de nouveau obsolète, remplacer par, remplacer par, remplacer par, on arrive directement sur le dernier produit vendu en ligne, ce genre de choses. Euh, mais bon, des, des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Euh, après, les objets PG, euh, alors ça c'est un truc, euh, c'est toujours un petit peu délicat à expliquer, une fois qu'on l'a vu faire, après c'est facile, mais en fait dans PG, euh, créer une table, c'est créer un type. Si je crée une table produit, du coup, explicitement, je crée le type produit, puisque en définissant ma table, je crée le type. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne met jamais les noms de table au pluriel, parce que c'est des types. Et euh, une fois que j'ai créé ce, ce, ce type produit, eh ben, je peux soit faire « select étoile from, on fait jamais « select étoile » évidemment –« select étoile from produit » et du coup, j'explose mes colonnes et je peux manipuler chacune de, de, chacun de, de, de, de ces valeurs. Mais je peux également dire « select produit from produit » Et là, Postgres me retourne le tuple produit. Et je peux, dans les requêtes, juste récupérer ces tuples, si je n'ai pas besoin de les modifier ou de travailler dessus, les embarquer, faire un array hag et du coup, je me retrouve avec un tableau de ces tuples, ce que Pomme, gentiment, pourra traduire par un tableau d'entité produit. Et ça, par exemple, si en plus on prend un produit, on pouvait le transtyper directement en une entité ligne panier. Grâce aux fonctions de transtipage de Postgres, directement, on pouvait dire bah, « ce produit-là, de point, de point, ligne panier », pouf, ça se transformait en ligne panier dans ma requête, et je pouvais de cette façon-là sauvegarder directement une ligne panier. JSON-B, on s'en est énormément servi aussi, parce que bah, des fois, il y, y a des endroits où il euh, y, y a des données... En fait, dès qu'on a besoin d'une donnée qui est un petit peu structurée comme on veut, et puis que ça n'influe pas sur la cohérence de la, donnée, de la base de données... L'exemple chez nous qui a été, bon, il y a les, tous les contenus éditoriaux, les contenus éditoriaux, ils sont dans plusieurs langues, ils peuvent avoir plusieurs types, ils peuvent avoir des onglets, ils peuvent avoir tout un tas de choses. Si on essaie de représenter ça sous forme vraiment purement relationnelle, on va se retrouver avec 50 tables, chose qui est complètement inefficiente au niveau requête et puis ça ne va pas nous apporter grand-chose. Alors que là, on peut juste dire, bah, moi j'ai un, une colonne contenu éditorial, c'est à la charge des, des gens qui vont pouvoir mettre une structure de, dedans, de faire en sorte que le truc soit cohérent d'un point de vue métier, mais si à l'intérieur, on met n'importe quoi. Grosso modo, ça ne, ça ne joue pas sur la cohérence de ma base de données. Les gens ils peuvent mettre des données, voilà, ils peuvent mettre du caca dedans s'ils veulent, mais ça, ça ne perturbe pas la cohérence de, de, de mes données en général. Donc on s'en sert pour ça. Tout ce qui est média aussi, en général, quand vous regardez dans les CMS, les tables médias, c'est un enfer. Là, on peut se on peut mettre ça directement sous format JSON, et ça va fonctionner. Et pour finir, le full text search, on s'en est pas mal servi parce que les gens, vous et moi, quand je dis les gens, euh, je sais pas, parce que quand je cherche, en général, les gens, quand ils font des choses dans les recherches, ils tapent le nom de la marque. Alors, Philips, alors c'est un P, deux P, un S, deux S, euh, bref, ce genre de choses. Donc, on s'est servi des dictionnaires, des synonymes de Postgres, pour pouvoir euh, corriger automatiquement toutes les erreurs de frappe sur les recherches de marques, par exemple, typiquement. Et la migration, deuxième gros chantier. Euh, alors, euh, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui, ce qui nous a sauvé la vie, c'est de développer tout le site et puis après de se dire comment on va migrer. Je vous garantis que ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire par contre, c'est à chaque fois qu'on livre un sprint, ben dans le sprint il y a la migration. Qui permet de dire, bon ben voilà, on, on a développé une partie du site et du coup on a avec ben, la migration de, de, de, de, toutes, de toutes les nouvelles structures de base de données qu'on qu vient de développer, de l'ancien référentiel vers le nouveau. Donc on a une migration agile, de la même façon qu'on a un développement agile. Alors, Telt, transforme, Extract, Cloud, transforme c'est ce, ce qui nous a permis de nous en sortir. La première transformation, c'est d'avoir une base de données MySQL, d'extraire les données de MySQL en créant des vues. Ça va nous permettre déjà d'avoir un premier nettoyage de données, euh, en disant, bon, ça, ça ne nous regarde pas, peut-être on peut faire une transformation, peut-être que là, on peut faire ça comme ça. Et donc, on a un premier nettoyage en sortant juste les données dont on a besoin, en, en excluant d'autres, en créant des vues, euh, et ce sont ces vues-là qui seront extraites. Ensuite, via un outil qui s'appelle PG Loader, euh, je remercierai toujours Dimitri Fontaine pour avoir écrit cet outil-là, euh, qui a fait plusieurs migrations, euh, j'ai fait plusieurs migrations avec, c'est super parce que euh, ça, ça va gros, normalement vous affranchir de tout ce qui est en coding, autrement dit vous gagnez du temps. Il euh, y a aussi tout ce qui est après euh, les timestamps pourris, euh, de style les dates 0000 qui n'existent pas, euh, les booléens qui n'existent pas dans MySQL, euh, va falloir, voilà, ce truc là va les convertir automatiquement. Ce qui fait qu'à la fin, euh, vous allez vous retrouver avec une, quelque chose d'à peu près exploitable dans Postgres. Mettez ça dans un schéma migration, vous allez vous retrouver avec, bah, grosso modo, toutes les vues MySQL que vous avez dans MySQL, vous allez les retrouver sous forme de table dans Postgres. Et là, une fois que vous êtes dans Postgres, bah, c'est un petit peu comme si vous étiez à la maison, vous allez pouvoir là, lancer des grosses requêtes qui vont vous permettre d'enrichir les données, les transformer. Alors on a eu des transformations assez lourdes parce qu'ils se sont rendus compte après 15 ans d'exploitation de, de, de contenu enrichi en ligne que bah, des fois ils avaient des emblées techniques, technique S, technique avec une faute, technique en majuscule, en minuscule, des trucs comme ça. et Tout ça s'était ressemblé sous point fort. Donc là on avait des grosses requêtes qui allaient rassembler des contenus HTML, qui étaient contenus en base, pour pouvoir les, les, les reformer et les remettre correctement. À la fin de la migration, ce qui nous dit que ça a fonctionné, c'est PGTAP. PGTAP, il va vérifier qu'il y ait toutes les contraintes de cohérence, les contraintes de clés étrangères, les contraintes d'unicité, ce genre de choses qui sont là. S'il en manque, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a une donnée qui pointe vers quelque chose qui n'existe pas, notre base n'est pas cohérente, il manque des enregistrements, c'est pas bon. Donc PGTAP, c'est rouge, la migration, elle n'est pas bonne. C'est ça qui nous donne le go pour la migration. Et le projet Bridge, Bridge c'est la brique qui est collée, euh, qui va dialoguer avec Legacy et qui va être, entre autres, chargée de dire « Tiens, il y a quelqu'un qui a modifié le prix d'un produit dans Legacy, dans les vieilles interfaces, pour que je puisse mettre à jour mon CMS. » Et là, bah, il faut dialoguer avec MySQL, derrière, parce que Legacy, il est en MySQL. Donc, il propose une API PHP et on a utilisé un foreign data wrapper vers MySQL pour pouvoir lire les données. Alors c'est lent, c'est un peu galère. On a tout un tas de services qui vont vérifier tous les objets métiers qui tournent en permanence, qui vont vérifier dans les tables. D'autant plus que sur les tables en face, il n'y des des avait pas de colonne update date, created date. Donc on ne savait pas quand est-ce que la donnée a été modifiée. Donc on a créé euh, des systèmes de fonctions qui permettaient de prendre justement des tuples de ces tables-là et de faire un hash et de vérifier si le hash avait changé. Ça marche euh... Ça a un niveau de charge constant. Donc ce truc-là, grosso modo, il, il, il, il rame assez constamment, mais il est constant. Donc on, on sait à peu près à quoi s'en tenir. Et ça fonctionne. Euh, on a des problèmes avec les, les, les, les, les connexions vers MeSQL, parce qu'on avait installé un pouleur au début devant, alors évidemment ça ne supporte pas la répartition de charge. Euh, ça paraît évident quand on en parle comme ça, mais on a longtemps cherché pourquoi ça ne marchait pas, ou pourquoi les services se cassaient la figure les uns après les autres. Euh, par contre derrière, bah, franchement, le, le, le foreign data wrapper vers MySQL, on n'a pas eu de mauvaise surprise, ça a été plutôt une bonne surprise parce qu'il bah, a fait tout ce qu'on lui a demandé. Pour finir, Synapse, qui est l'application de synchronisation entre toutes les applis au milieu, euh, ben, lui, qu'est-ce que c'est C'est juste bah, une file consommation de, de messages MQP, qu'on consomme, euh, on oh, ne sait plus, euh, il est capable de faire avaler à PostgreSQL qui est derrière, euh, plusieurs milliers de messages par seconde, en même temps on n'a jamais plusieurs milliers de messages par seconde, c'est une bête timetable, par contre c'est lui, et lui seul, c'est encore grâce à PostgreSQL, puisque bah, du coup on va lui demander de, de mettre un numéro de séquence, vu que là le séquencement il est hyper important, il permet de savoir quel événement s'est produit avant lequel, et c'est lui qui fait foi, donc c'est PostgreSQL qui donne les numéros de séquence aux événements de toute la plateforme, donc c'est super important et là ça nous permet de garantir bah, que grosso modo on n'en a qu'un, qu'il est unique, que c'est dans l'ordre. Et en plus à côté de ça il a la petite fonction de, de, de serveur de nom de service, c'est à dire que bah, quand moi je suis sur CMS que je dis bah, moi je voudrais parler à Bridge, parce que les développeurs ils veulent pouvoir parler à des noms de service, pas des adresses IP, pas ce genre de choses, bah, c'est lui qui fait la résolution en disant ben, Bridge, ça peut être celui-là, Bridge, ça peut être celui-là, c'est lui qui fait l'annuaire des noms de service de, de, de la plateforme de Microlit. Ça, ça a duré pendant un an et des brouettes. Euh, et euh, au mois d'octobre euh, l'année dernière, 2017, euh, on a basculé le site, donc l'ancien site de, de vente en ligne. Donc c'est une intervention... Nocturne en week-end, parce que, euh, à cause de la migration des médias qui passent dans des moulinettes, qui prenaient du temps, euh, il fallait s'assurer que les, euh, les rédacteurs n'aient pas travaillé la veille, euh, de façon à ce qu'on soit sûr que tous les, les, les dépôts d'images soient à peu près euh, à, à jour et, et surtout euh, synchronisés. Voilà. Euh, que les marketplaces, parce que ben, c'est Discount, euh, la FNAC, euh, voilà, et ben, tout ça, ces gens-là, ils travaillent avec son vidéo sur des imports, sur des exports, il y a quand même des commandes qui arrivent à, à ces moments-là, donc il fallait préparer le fait qu'on euh, les désactive et qu'on puisse récupérer après coup, euh, tout ce qui s'est passé. Euh, et on a placé le site en lecture seule à peu près 12 heures avant, c'est-à-dire la, la, la, la veille au soir, sachant qu'on allait intervenir dans la nuit, euh, le temps de la migration, parce que la migration... Les, les images avant n'étaient pas indexées en base, c'était un vrai problème quand on voulait. En fait, elles étaient lues à la volée, et selon le nom de l'image, on savait si c'était un trois-quarts gauche, avant, face, derrière. Donc là, il a fallu indexer tout ce qu'il y avait sur le disque, et puis récupérer selon le nom, avec une expression régulière en SQL. Le, le, le fait de pouvoir les mettre dans des structures médias en JSON-B dans les tables, ça prenait plus de deux heures. Et donc on, on l'a fait en plusieurs étapes, ça permettait à la fin de faire en sorte que toutes les images aient pu basculer correctement sur S3 et qu'elles correspondent à ce qu'on est en, directement en base. Euh, grâce au test, on sait que notre migration est bonne au préalable, donc on va la relancer une fois qu'on a fermé le site, mais normalement il n'y aura plus que les deltas qui vont passer à ce moment-là, donc on va réduire le, le, le temps de downtime. Euh, la synchronisation des images, je viens d'en parler... Et la fermeture du site pendant cette opération pour s'assurer que, ben là, euh, comment dire, on euh, n'ait plus aucune interaction avec le site, pour s'assurer que, au moment où on remettra le site, ben, la base legacy et la nouvelle base CMS reflètent le même état au moment où on démarrera le synchronisateur d'application qui ensuite se mettra en route. Sinon, on peut se retrouver avec des gros problèmes. Et quand on lance Synapse et qu'on commence à démarrer les services de synchronisation, alors ça c'est un petit peu un moment émouvant, parce que avec le démarrage de Synapse, c'est le démarrage de la mémoire de la plateforme qui commence. On a vraiment un instant T égale 0, et cette mémoire de la plateforme avec Synapse va vivre tout au long de la vie de cette plateforme-là. Donc, le, bon, évidemment, le numéro de séquence 1 était passé lors des tests, donc on n'en avait pas, mais euh, ça veut dire que là, bah, ce truc-là, on le démarre, et les tubes qui vont commencer à être dedans, bah, ça va être euh, ad vitam aeternam, euh, donc prenez un IN64 hein, évidemment pour faire ça euh, ce qui fait que euh, quand on a mis le truc en route il a commencé à se synchroniser parce qu'il y avait plein de petites euh, dates de fonctionnement, de trucs qui changent des droits, des choses qui n'étaient pas forcément ramenées lors de la... Lors de la la migration de base de données donc ça veut dire que pendant à peu près une demi-heure Synapse il a mouliné avec Bridge qui s'est mis au taquet de façon, il y a à peu près 120 000 enregistrements qui sont partis dans, dans Synapse et le CMS qui les a avalés qui s'intéressait ou pas selon, le, les, selon les modèles euh, qui s'est mis à jour de cette façon là une fois que le site euh, on était bon, on était prêt, on a fait la bascule DNS et le nouveau site est arrivé en fait ne s'est pas passé aussi simplement que ça mais le nouveau site est arrivé en ligne de cette façon là euh, et le lendemain a été un jour pas comme les autres. Pas comme les autres Alors pas comme les autres, la première surprise c'est que... Euh, alors on s'y attend toujours, évidemment, quand on le développe, mais, mais ça marche. Euh. Merci. Euh, le truc qui est extrêmement bizarre, c'est que bah, du coup tout le monde est hyper fébrile, évidemment, vous pensez bien que les gens ils vont travailler avec ce que vous venez de leur mettre, il y a 70 personnes dont le travail dépend, je vous garantis que le, cette image-là, euh, j'ai beaucoup pensé hein, avant de me mettre en ligne, je me suis dit qu'il y a quand même des gens, quand on d'autres gens sur la Lune, il faut vraiment rien oublier parce que sinon c'est un vrai problème. Je me suis dit, bon, finalement mes problèmes, c'est pas. Euh, c'est quand ils changent le prix. Alors en général, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils changeaient le prix, puis ils allaient voir tout de suite en ligne si le prix était bon. Comme ça, ils savaient que c'était bon. Et là, ils changent le prix, ils arrivent en ligne. Eh bien, c'est encore l'ancien prix. Donc panique, le gars appelle. Qu'est-ce qui se passe Le prix ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, et tout. ben si, regarde, ça marche. Ah ouais. Parce que forcément, maintenant, on est avec des microlits qui sont asynchrones, il y a toujours un petit laps de temps, le temps que ça passe dans Synapse, et que ça déclenche le fait de dire, ah, il y a un prix qui a changé, c'est quoi le prix, et qu'ils mettent à jour son nouveau référentiel, ben du coup, ça, c'était pas dans les habitudes des, des, des gens de, de faire ce genre de choses-là. Par contre, euh, après, tout de suite après, il y a eu des opérations marketing, la nouvelle plateforme, elle était sur Amazon, enfin voilà, après c'était par rapport à l'ancien, enfin, primaire secondaire avec tout dessus, avec les trucs en NFS, bref, euh, ce qui fait que ben, là, ils avaient un site qui fonctionnait, et, puis, ben, et, et du coup, un espèce de confort, ça, ça changeait vraiment leur façon de travailler, c'était assez intéressant. Le truc qui est extrêmement intéressant avec cette plateforme de, de, de micro-leads, c'est qu'en plus, vous pouvez avoir des nouveaux services. Par exemple, si jamais vous voulez mettre... Euh, avant, il y avait des avis clients sur chacun des produits. Euh, si jamais les avis clients, euh, euh, vous voulez créer un service pour ce genre de choses, ben, vous pouvez juste le connecter à Synapse, et il va automatiquement se synchroniser avec toute la plateforme. Il va récupérer tous les anciens commentaires, il va vérifier que ça se passe bien, et, et on va pouvoir le synchroniser de cette façon-là via l'Event Store. Si jamais, pareil, vous voulez avoir de, des, des commentaires pour pouvoir les modérer, ben pareil, vous, le vous créez une application, vous la branchez sur Synapse, il va avaler tout l'historique de la plateforme pour se mettre à jour. Ça peut prendre du temps, mais comme ça, le, le truc, il se synchronise de cette façon-là. Donc on a vraiment quelque chose de vivant. Euh, merci Postgres. Euh, alors, pour les transformations de migration, on avait des requêtes qui faisaient plusieurs centaines de lignes, euh, qui, juste, ça marchait, ça faisait le boulot, euh, ça, à chaque fois, ça, ça nous sauve la vie. Les types riches, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais euh, pour le développement, euh, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Euh, tous les opérateurs qui vont avec les types de Postgres, c'est ça qui, ce qui nous permet nous, de rendre le développement beaucoup plus facile. Les foreign data wrappers, euh, ce sur quoi on a basé nos performances, euh, et ce pourquoi les développeurs à la fin ils savaient comment à faire en sorte que des requêtes qui passaient en 400 millisecondes, on pouvait les faire baisser en 130, ou euh, voilà, de, tout ce qui était recherche-produit, c'était des choses qui étaient assez critiques. Les extensions de Postgres, euh, ça pareil, c'était vraiment, euh, euh, vraiment chouette. Euh, juste une petite chose par rapport à ça, on avait au, au début utilisé un, un type URL, c'était assez pratique de pouvoir utiliser un type pour ça parce que ça nous permettait de nous assurer, parce qu'avec la gestion d'un catalogue produit, quand c'est en ligne, ben c'est en ligne pour toujours, parce qu'après avec Google il faut qu'on puisse gérer les, les, les redirections, 404 ça ne doit jamais arriver en fait, sur un site de vente en ligne. Donc les URL, c'est gravé dans le marbre, c'est pour toujours, donc on avait des tables d'historique d'URL qui pointaient vers la dernière URL connue, ah, merci les requêtes. Et donc cette, cette, ce fameux type URL nous permettait de, de, de, voilà, de, de, de nous assurer que ça correspondait à une URL. Le seul problème, c'est que cette extension-là, elle n'était pas packagée d'Ebian, et du coup ça nous, a, enfin, ça nous a vraiment ennuyé à chaque fois qu'on qu faisait quelque chose, d'avoir à réinstaller ce truc-là pour les mises à jour en prod, pour ce genre de choses. Donc le, le, à la fin, on a fini par arrêter de l'utiliser. Euh, tant pis. Euh, euh, et de se dire bon, ben, voilà, ce conseil sur les extensions, euh, utiliser ce qui est packagé Debian, ça, ça facilite quand même la vie. Euh, and so much more. Euh, and so much more. Je ne sais même pas quoi dire tellement il y a so much things to, to say. Euh, Là-dessus, euh, j'ai envie de dire que les gens, au début, étaient venus me voir, m'avaient beaucoup parlé, Ouais, on peut, install on peut installer à côté euh, pour la recherche, euh, mettre un Elasticsearch, mettre un machin, mettre un truc. Moi, j'avais dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'avoir les problèmes, et puis quand on aura les problèmes, on trouvera des solutions, plutôt d'avoir les problèmes des solutions, des problèmes qu'on n'a pas encore. Enfin, je me comprends. Euh, par conséquent, on a tout fait avec Postgres, euh, ça a tout marché, euh, Aujourd'hui, on a une stack qui est relativement simple parce que, bah, on se retrouve à chaque fois à chaque micro lead c'est un serveur d'application en PHP avec une base de données PostgreSQL. Euh, je peux remercier euh, quelqu'un qui s'occupe du hosting, qui s'appelle Marc Gérini, qui connaît extrêmement bien son travail euh, et euh, voilà, qui s'est occupé de mettre les bases de données au bon endroit et qui a fait euh, voilà ce qu'il avait à faire. Euh, ce qui fait que notre stack, c'est facile à faire. On n'a pas 40 produits derrière qui doivent communiquer. Et ça, ça nous a beaucoup aidé parce que c'est quand même un projet qui est assez compliqué comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie de votre attention. Alors ça, c'est sur Bridge. Bridge, comme il est, comme en fait, euh, nous, on a fait en sorte d'être dans un espèce de cloud, si je puis dire, où on voyait que nos microlites. Comme ça, on était voilà dans, dans un environnement qu'on connaissait. Et Bridge, son travail, c'était de, de bah, lui, d'avoir, de, de, de nous donner une représentation de ce qu'est Legacy dans cette nouvelle, dans ce, dans ce cloud. Euh, par conséquent, bah, lui, il fallait qu'il se débrouille avec ce qu'il a. Et en l'occurrence, bah, des fois, il n'avait pas d'autre choix que de scanner les tables pour vérifier s'il y avait des choses qui avaient changé derrière, ou ce genre de choses, pour mettre à jour des tables qu'il avait de son côté là, lui, et notifier ensuite Synapse s'il y avait des choses qui changeaient dans Legacy, sur les modèles sur lesquels Legacy a autorité. En l'occurrence, les produits, truc légèrement important. Euh les clients, eux, sont autoritaires sur le front, donc la partie CMS. Et de la même façon, quand il y a des modifications qui sont faites sur le front, un événement est envoyé par le CMS dans Synapse pour dire qu'il bah, y a un nouveau customer. Et parce que derrière, quand les commandes se passent, c'est intéressant que le customer soit également dans l'ancienne base legacy. Donc on continue à alimenter cette base legacy avec les nouveaux customers, de façon à ce que les commandes puissent correspondre avec le customer qui les a achetées quand on les renvoie. J'espère que ça répond à la question. Euh, alors, euh, c'est délicat parce qu'il y a plusieurs projets dans le projet. C'est une mission qui a duré presque trois ans. Il euh, y a, je pense, probablement une année qui a été passée à développer des modules qui étaient attendus depuis extrêmement longtemps sur le site Legacy. Donc ça veut dire qu'il y a eu des pans entiers de mois sur lesquels on n'a pas du tout travaillé sur le nouveau site mais euh, il fallait impérativement qu'on ait un, un, je sais pas, un, un full text search qui marche au moins sur l'ancien site, ou des choses comme ça, parce que euh, voilà, c'était des demandes qui étaient faites depuis plusieurs années, et euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, les applications legacy, ça crée des distensions dans les équipes IT, euh, là il y a, je suis arrivé en fait suite à un départ massif de développeurs chez eux, et euh, notamment du CTO, et j'ai pris cette casquette là, donc les, les, les gens avaient plus d'un an de demande, sur, sur, euh, voilà, sur, sur le site Legacy par conséquent je pense que en fait en, il a fallu embaucher l'équipe et, euh, et développer le site et en plus développer les trucs de l'ancien site donc ça c'est trois ans de travail je pense que si à la fin quand je me suis agacé et que j'ai dit on ne développe plus rien sur l'ancien site maintenant on ne fait plus que le nouveau et en dix mois on a réussi à faire euh, plus que deux ans avant si on avait travaillé comme ça depuis le début avec une équipe je pense qu'en un an et demi on sortait quelque chose Ça, c'est difficile. C'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Euh, le problème, le, le problème du coup, euh, c'est une bonne question parce que, en fait, euh, c'est là qu'on transforme, qu'on qu transforme la dette technique. C'est le moment où on se rend compte de tout le passif qu'on a. Et, euh, et en général, les gens disent oh, :« Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. » a... Et en plus, c'est très difficile de dire combien ça va coûter parce que c'est extrêmement difficile d'évaluer. Vous avez vu tout à l'heure le tas de fils qu'il y avait dans l'Univac 1, même s'il est bien fait, qu'il est fait de façon professionnelle. Comment faire pour installer un, quelque chose de nouveau avec ça quand il n'y a plus la connaissance quand il y a C'est quelque chose qui est très difficile parce qu'on a beaucoup trop d'incertitudes. Euh, en général, sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, euh, c'était plusieurs centaines de milliers d'euros euh, de, de, de refonte. Euh, selon l'importance des sites, euh, ça peut être plus. Alors là, il y avait, quand tu parles de cluster Postgres, c'est-à-dire des bases d'instances, de là il y en avait une par appli. Il y en avait une pour Bridge, une pour Synapse, une pour le CMS. Parce que chacun devait être autonome et pouvoir faire... Si le reste du monde s'écroulait, eux, ils pouvaient continuer à fonctionner sur leur propre périmètre. Grosso modo, aujourd'hui, si, euh, par exemple, bah, le, le, mettons que Legacy se casse la figure pour une raison ou pour une autre, bah, le site de vente en ligne, il continue à fonctionner, c'est juste qu'on ne peut pas passer de commande. C'est un peu ballot, mais au moins, il est, il est online, et les URL correspondent correctement. Donc le but du jeu, c'était d'être autonome. Euh, L'erreur qu'on a fait au départ, c'est de, de penser que le bridge, qui était un time series, allait avoir pas le même genre de fonctionnement que les autres, et on s'est dit, on va l'installer sur une autre machine, et on va mettre bridge et le CMS sur la même machine. En fait, c'est... Euh, L -l Honnêtement, euh, le gestionnaire d'événements qu'on a fait avec ces 1000 enregistrements secondes, dans les purs cas, ça lui, ça lui fait ni chaud ni froid, il s'en moque complètement. Euh, le CMS, euh, on a mis plein de caches, varnish et tout ça, en plus avec varnish, avec les tags, on arrive à défaire juste les pages. Quand on, on, a, quand on change un produit, on est capable de changer que les pages qui concernent ce produit-là. Donc on a une gestion de cache qui, est, qui, est, qui était plutôt bien, ce qui fait que, là, pareil, il a un électrocardiogramme plat, le, le Postgres de Prod, euh, et le, celui, qui est, euh, celui qui est le plus sollicité, en fait, c'est Bridge, parce qu'à cause, justement, des requêtes de synchronisation avec MySQL, euh, et là, l'erreur, ça a été de le mettre sur la même machine que le CMS, donc c'est un, un chantier de défaire cette erreur. N'hésitez voilà, pas, euh, si vous avez des questions après, euh, à venir me voir, je suis disponible toute la journée. Je vous remercie beaucoup.